Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine on sera euh, eh bien du 24 mai au euh, 30 mai. Donc on va découvrir avec les cartes quels sont les messages qu'on veut bien nous envoyer, quels qu'on nous invite peut-être à euh, aborder, travailler, sur quelle énergie on va être bercé la semaine prochaine. Évidemment, il s'agit d'une guidance générale, euh, si ça ne fait pas écho en vous, si vous ne sentez pas euh, les petites fourmis dans votre corps quand vous entendez certains mots, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance qui soit personnalisée, vous pouvez en faire la demande dans euh, la barre de commentaires, dans les descriptions de cette vidéo, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez faire une commande si vous avez besoin d'une guidance qui soit personnalisée à une question ou une thématique, à votre besoin du moment en tout cas. Euh, pour les personnes qui me connaissent pas encore, qui me découvrent, eh bien, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique. Euh, J'accompagne les femmes, je les aide à reprendre les rênes de leur vie en les aidant à se libérer de toutes les causes profondes qui les empêchent d'être elles-mêmes, qui les empêchent d'être alignées et épanouies. Euh, ces blocages, ces causes, ça peut être des... Des troubles du comportement alimentaire, une difficulté à accepter son corps tel qu'il est, à s'aimer tout simplement, ça peut être des traumas du passé. Donc il y a différentes problématiques que je traite puisque j'ai une approche en fait spirituelle et très globale de travailler sur les plans énergétiques, émotionnels, euh, physiques, mentaux, euh, avec une approche comportementale aussi. Euh, donc voilà, je, si, ça, si vous avez envie d'en savoir plus sur ces thématiques, euh, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir retrouver toutes les différentes playlists que j'ai créées sur ces différents sujets. La parenthèse est finie et donc on va commencer par tirer les cartes. Euh, alors j'ai sorti aujourd'hui, je sais pas j'avais envie, euh, le petit le normand. Euh, donc les rêves enchantés c'est la version des rêves enchantés parce que le normand il en existe plein euh, voilà j'avais envie de sortir et voir s'il y avait une carte qui avait envie de nous parler pour peut-être nous donner une thématique euh, de la semaine prochaine peut-être euh, euh, voilà je sais pas trop en fait j'avais juste envie de tirer les cartes de celui-ci donc on va voir ce qu'il en ressort alors donc, s'il vous plaît, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour les énergies de la semaine prochaine Donc, euh, j'ai dit du 24 mai au 30 mai. Alors, je vais peut-être couper ce, ce jeu de cartes-là, je ne sais pas. Alors, on va faire une coupe. Ok, bon, alors déjà, on a euh, la femme. Ok, et euh, sur l'autre coupe... Ok... <rire> Bon, je rigole parce que forcément moi ça me parle hein, parce que quand je tire les cartes, parfois j'ai l'impression qu'il parle que de moi. Euh, bon alors sur la coupe, on a une femme une femme euh, d'âge mûr mais euh, pas forcément une, une femme âgée, c'est aussi une femme qui est connectée à sa, sa sexualité féminin sacrée, une femme qui est connectée à qui elle est, c'est pas une jeune fille, hein, c'est une femme qui a avancé, qui a évolué, donc quand on parle d'âge mûr, c'est pas forcément un âge physique hein, c'est quelqu'un qui a déjà une profonde sagesse et qui, a, qui est en accord avec elle-même, qui évolue. Ici on a la carte de l'ours. Euh, la carte de l'ours en général euh, ça va parler euh, d'ancrage, de stabilité, de force mais souvent en fait quand la femme et euh, l'ours sont associés euh, ça peut parler aussi d'une mère, euh, d'une mère qui a des enfants, qui va protéger ses petits. Euh, alors la carte du 15 aussi si je ne dis pas de bêtises parce que euh, j'aime pas dire des bêtises. Euh, voilà donc là l'ours ça symbolise euh, tout, toute la sphère matérielle et surtout l'argent mais encore une fois quand je vous dis quand c'est associé à la femme euh, ça peut vraiment symboliser cette femme au foyer cette mère, hein, quelqu'un comme un ours qui protège ses petits, hein, une maman ours qui protège ses petits euh, donc il y a aussi euh, peut-être on nous parle ici peut-être hein, de, de, de cette femme qui a des enfants ou qui n'en a pas ou en tout cas qui protège quelqu'un euh, et encore une fois quelqu'un qui est en train d'évoluer spirituellement, qui est avancé donc cette notion d'âge mûr et qui peut-être aussi commence à avoir une certaine stabilité euh, au niveau euh, professionnel ou en tout cas financier alors on va laisser ça du coup ici sur le côté donc euh, en tout cas euh, c'est euh, le message qui est ressorti euh, alors je vais regarder aussi avec le Dixit voilà j'ai envie de commencer différemment aujourd'hui c'est comme ça alors du coup pour les énergies la semaine prochaine est-ce qu'il y a un message en particulier qu'est-ce qu'on peut nous dire quelle est la carte qui a envie de parler qui sont retournés, donc on va rester sur celle qui est retournée. Ok, alors je vous montre quand même le dos de deck, hein, même si ça reste des cartes du Dixit. Hein. Donc il y a encore cette femme hein, qui, comme si une femme qui avait repris son pouvoir, encore une fois cette déesse, cette notion de féminin sacré alors est-ce qu'il y a des hommes euh, des polarités euh, masculines qui euh, tombent à genoux hein alors l'idée ici euh, encore une fois c'est les cartes du Dixine donc vous prenez ce que ça fait résonner en vous, hein euh, est-ce que vous ne voyez que cette femme en fait qui est une reine hein, qui, a, qui a joué à un jeu et qui a gagné euh, ou est-ce que vous voyez quelqu'un qui est plutôt en mode euh, ben bah voilà je mets les hommes à genoux donc ça encore une fois vous voyez aussi comment est-ce que ça résonne pour vous hein euh, ce qui est intéressant dans ces cartes là c'est qu'elles peuvent être intéressantes prêter à l'infini en fonction de comment ça résonne pour vous. Moi je vois surtout dans toujours cette prolongation là de cette femme, une femme voilà qui, qui reprend son pouvoir, vous vous souvenez hein, la semaine précédente on était sur justement cette notion de j'avais plutôt ressenti un message sur la notion de féminin sacré, de, de société matriarcale, patriarcale, hein, que les, les femmes reprenaient un peu ce pouvoir pour être sur une forme d'équité donc, j'ai l'impression qu'on est encore un peu bercé là-dedans. Euh, alors, mais ça, c'est du dodec Et du coup, la carte qui est ressortie... Alors, on nous parle encore d'enfants. Donc, je vous parlais tout à l'heure de, de la femme et de cette mère qui protège ses enfants. Euh, donc, ça peut être... Des enfants réels physiques, ça peut être son enfant intérieur hein, qui est protégé, qui est souverain euh, Et euh, qui est... Euh, alors il y a quand même beaucoup de symboles dans cette carte. Hein, il y a l'étoile, il y a la bougie, donc c'est la lumière, hein, ça scintille. Donc euh, c'est la protection aussi d'un de, de, enfant en soi, de son enfant intérieur, la protection de ses enfants. Mais il y a de la lumière, hein, c'est pas quelque chose qui est... Euh, c'est pas une part d'ombre ou autre, hein, il y a quelque chose qui s'est éclairé peut-être en nous, euh, en tant que femme. Hum... Euh, Ok, je ne sais plus cette dernière phrase. Il y a peut-être quelque chose qui s'est éclairé euh, en beaucoup de femmes euh, dans leur polarité euh, féminine, dans le féminin sacré. Il y a peut-être beaucoup de choses qui s'est euh, voilà, illuminé en lien avec les enfants, avec le caractère euh, maman, femme au foyer, etc. Euh, protection de l'enfant, mais aussi par rapport à son enfant intérieur. Il y a quelque chose qui s'est éclairé pour beaucoup d'entre nous, là peut-être. Ou en tout cas, qui, vont, qui va s'éclairer euh, pour la semaine prochaine. Alors, on va regarder avec le tarot si on veut nous dire autre chose. Donc, euh Alors, je vais pas la prendre parce qu'en fait, j'ai deux autres cartes qui se sont retournées, et se sont recachées. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça signifie. Donc, on va recommencer. Alors, si vous pouvez faire sauter une carte, clairement, ça m'aiderait. Ok. Alors, on a un 6 d'épée. Donc, l'idée de... D'avancer, d'évoluer, de quitter une situation. Ouais, mais c'est pas clair. J'aimerais bien que vous puissiez me faire sauter qu'une carte par une carte. Parce que j'ai pas l'énergie de choisir. En fait. J'ai pas envie. Bon, je vais quand même en faire sauter deux, ok À ah, trois Alors, toujours plus loin. Hop, oh, bon. Alors, j'ai vu l'as d'épée. Donc, on va garder l'As d'épée. Les autres cartes, je ne les ai pas vues. On continue. Oui, j'ai envie de jouer aujourd'hui. Donc, tant que je ne vois pas les cartes, je ne les prends pas, les gars. Ok, il suffit de ça pour qu'ils en retournent une. Et on finit sur de l'épée. Euh, alors, on a un 6 d'épée, un as d'épée, un 5 d'épée. Encore une fois, beaucoup d'épées, donc toujours de, la notion de vérité, des choses qui tranchent. Euh, le 5 d'épée, c'est une carte qui n'est pas forcément cool, hein, on va voir. En dos de deck, on a quand même un as de pentacle. Il y a quand même deux as, hein, donc il y a peut-être quelque chose de nouveau. Hein, on part peut-être sur quelque chose de, de complètement frais, hein, de tout nouveau. L'as de pentacle, c'est... Euh... Alors, les Pentacles, hein, vous vous souvenez, c'est pareil que les deniers, euh, donc c'est euh, la notion de, de, de, de, je vais y arriver, de travail, de concret, de matériel. Donc, dans l'As de Pentacles, ça peut être un nouveau projet, hein, quelque chose qui démarre. Euh, donc, la semaine prochaine, il peut y avoir pour plusieurs d'entre nous, hein, toujours pareil, c'est généraliste. Euh, voilà, un nouveau départ Ça peut être au niveau professionnel Mais aussi dans le couple hein, Mais euh, comme c'est du denier, c'est quelque chose de concret euh, Donc c'est vraiment un nouveau départ euh, Et on a confiance en notre réussite euh, Voilà, on sait qu'on qu va pouvoir y aller On sait qu'on euh, est encore une fois Ici avec cette ours et cette femme Donc quelque chose de, de solide hein, de, de, On a des bonnes bases, des bonnes fondations Et on peut avancer confiant Concrètement dans la matière Alors on a quand même ici pas mal d'épées Donc il y a peut-être encore justement pour être dans ce nouveau projet dans cette confiance, il y a peut-être encore des choses à gérer par rapport à, aux épées. Donc, on va venir préciser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces épées Alors, on nous parle de sexualité. Tiens donc, je parlais féminin sacré tout à l'heure. Euh, As qu'est-ce qu'on peut dire Ok, on nous parle de parole, Bon, avec l'as d'épée, ok. Donc, on nous parle de vérité et de prendre la parole. <rire> si, ça, Je ne peux pas faire plus clair. Hein. Euh, et sur 5 d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire Ah, enfin, celle-ci, si, elle saute bien. On nous parle de changement. Ok, alors, tant mieux parce que 5 d'épée, voilà, les 5, ce ne pas des cartes qui sont toujours très faciles. Mais on nous parle de changement quand même. Et en dos de deck, on a le miroir magique. Donc, toujours pareil. Euh, ayez confiance en votre réussite parce que vous êtes protégé. Encore une fois, on nous protège. Vous êtes protégé. Et alors, on va continuer de préciser. Donc, sur euh, le site d'épée et la sexualité. Alors, j'en ai deux. Alors, j'ai encore des épées. Hein. On continue. Et on a du denier. Donc, euh, un d'épée, parole. Sur le d'épée et la parole. <rire> on a encore une épée. Et on. Ah, on est une reine de coupe quand même. Euh, on nous parle d'une mère, encore une fois, hein, la reine de coupe, ça peut aussi symboliser la mère, en tout cas c'est une femme qui a beaucoup d'amour à donner, c'est euh, quelqu'un qui est bienveillant, maternant, hein, qui va envelopper, qui va donner de l'amour, recevoir de l'amour, euh, qui, qui ose être aligné avec ses sentiments, qui ose dire ses sentiments, mais ça symbolise aussi la mère. Hein. Donc là, soit on parle effectivement, vous êtes maman, soit on parle de votre maman, hein, toujours pareil, hein, vous prenez ce qui va résonner pour vous, mais on parle d'une femme là qui est, qui est mère, qui est, en tout cas a une profonde sagesse, qui est en évolution, on nous parle d'elle, euh, ou en tout cas des femmes de façon générale. Alors sur 5 d'été et de changement. Sur 5 d'épée et changement, on a le pape. Donc on finit sur le pape avec la notion de sagesse. Alors le pape, ça peut aussi être les contrats d'âme, mais euh, voilà, là je ressens plutôt de la sagesse, de la transmission. Hein. On va transmettre quelque chose. Il euh, y a l'idée d'un savoir, euh, d'apprentissage, d'un savoir qu'on a besoin peut-être de transmettre, de léguer. Euh, bon, on va voir avec le reste des. Avec le reste des cartes. Euh, ok, on parle ouais, de tradition, d'éducation. Donc peut-être toujours en lien avec ses enfants. Peut-être qu'il va y avoir des choses avec nos enfants la semaine prochaine. Hein. Euh, et en plus, en dos de deck, on a l'ermite. Donc un autre arcane majeur. Donc euh, l'ermite, hein, on nous invite à, à être dans l'intériorité. Alors l'ermite, euh, il peut y avoir euh, une notion d'isolement, de, de, de solitude, mais l'ermite, c'est aussi quelqu'un qui guide. Hein. Il a sa petite lanterne ici et il est là pour guider les peuples. Il est là pour, euh, il a une sagesse en lui, il est là pour, euh, pour amener les gens euh, vers la lumière et euh, vers leur, la transformation donc ça, ça peut être pris positif aussi, Un hein. l'irmite c'est pas forcément quelqu'un qui est seul, ou en tout cas on nous invite aussi peut-être à euh, être un peu plus euh, euh, connecté à sa sagesse à soi profonde, et peut-être à prendre un temps de repos, un, taux un temps d'isolement. Alors du coup si on, euh, si on décrit toutes ces cartes, alors, donc on commence avec un 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, comme je vous disais, c'est une question de, de, de, de quitter une situation, en, en tout cas d'évoluer au niveau de ses idées. On le voit ici, la petite parc qui s'en va. Donc on nous invite à peut-être soit quitter une situation. Alors ici on a la carte de la sexualité, donc peut-être qu'on nous invite à évoluer au niveau de nos idées, au niveau de la sexualité, peut-être que toujours dans cette idée de femme, là, de féminin sacré, peut-être de se reconnecter à une sexualité qui soit plus connectée avec nos besoins, hein, d'être enfin, de, de, de respecter aussi la femme et ses besoins sexuels euh, et d'évoluer par rapport à des idées peut-être qui sont préconçues et donc si je fais lien avec ce qui se passait la semaine dernière, hein, plutôt avec euh, un, un environnement patriarcal, peut-être qu'il est temps de, de reprendre le pouvoir sur, ses, sur, cette, sur sa sexualité, je vais y arriver décidément euh... Ça peut aussi faire référence au chakra, du coup, sacré, hein, puisque c'est le chakra de la sexualité. donc, forcément, en lien avec euh, la fertilité, avec la création, avec les émotions profondes. Hein. Donc, aussi, de, de, de, de voir comment est-ce qu'on peut se reconnecter, peut-être, à ce chakra-là. Euh, ici, on a un œuf d'épée et on a un, euh, bah, un œuf de denier aussi. Euh, J'espère que je compte bien. Alors, nos deux œufs. Le 9 d'épée, c'est les peurs, les doutes liés à la famille, à l'entourage. Euh, ça peut aussi être une influence extérieure qui est négative, mais en tout cas, c'est en lien avec les autres. Il peut y avoir des peurs et des doutes. Euh, Peut-être que justement, on nous invite à euh, évoluer au niveau de nos idées, ou en tout cas à quitter euh, un entourage ou quelqu'un. Hein, donc cette euh, influence extérieure qui peut être négative, hein, on nous invite à, à quitter tout ça. Peut-être qu'on euh, nous invite tout simplement aussi à... à évoluer, donc à quitter nos peurs, en lien avec l'entourage, puisque le 9 de Denier, c'est une carte qui est très positive, c'est la carte de la bonne santé, de la réussite professionnelle, de, de, du, du travail, de la rentrée d'argent, donc il y a quand même une notion euh, ici de peur, peut-être de doute, euh, on nous invite à être dans les épées, donc à trancher, à, hein, à, à prendre des décisions, et on a quand même du Denier, donc euh, si on veut être dans quelque chose, une, une bonne santé, une bonne réussite, peut-être qu'il faut quitter ses peurs, qu'il faut quitter ses doutes, ou prendre conscience qu'il y a peut-être une énergie qui est négative autour de nous, que ça a un impact sur nos émotions, voire même dans la sexualité si on parle ici d'un couple, et on nous dit euh, non pas de quitter euh, cette personne, mais au moins de quitter la situation où il y a peut-être des choses qui ne sont pas justes, donc peut-être aussi d'évoluer au niveau de ses idées, peut-être que vous pensiez que ça ce n'était pas juste alors qu'en fait c'est un passage obligé, donc il faut vraiment peut-être réfléchir un peu plus d'un point de vue euh, raisonnement ici, parce qu'on a aussi quand même beaucoup d'épées, peut-être qu'il va falloir réfléchir un peu plus euh, par rapport à, à ce que vous pouvez vivre en tant que femme, en tant que femme peut-être dans votre couple, mais aussi en tant que femme, surtout en tant que mère, euh, mère ici et d'un point de vue là on va dire on va dire mondial parce que c'est les tendances énergétiques euh, générales, peut-être en tant que femme, ce que la femme représente dans le monde, hein, la terre mère, la, la, la femme nourricière, etc. Peut-être qu'il va falloir qu'il ait temps en fait d'évoluer ici euh, à, à, ce, à ce niveau, donc aussi bien sur une échelle mondiale mais aussi euh, soit euh, dans son quotidien comment est-ce qu'on peut euh, amener ce moment, à... vous savez que les choses changeront on parle toujours de nouvelle terre la nouvelle terre elle est déjà là, c'est nous qui la construisons donc si nous on ne change pas, la terre ne change pas donc c'est peut-être en ça qu'on nous invite vraiment à, à se connecter dans la prolongation de ce que je disais sur la semaine précédente là je ne sais pas du tout si c'est clair tout ce que je dis, hein. je suis désolée d'avance euh, L'as c'est la confiance en soi en ses idées, c'est dire la vérité ou alors apprendre une vérité et en plus on a la carte de la parole, comme je vous disais tout à l'heure on a cette reine de coupe, donc qui est cette, cette femme qui a beaucoup d'amour, c'est une femme amoureuse, c'est une mère de famille, une épouse, euh, il est temps peut-être de dire la vérité, de prendre la parole ou en tout cas elle va apprendre euh, une vérité. En tout cas, il y a des choses qui vont trancher et ça va passer par la communication. On nous parle vraiment ici de parole. Et ici, on a le 2DP et le 2DP, c'est les doutes, les hésitations, on est bloqué. On a la sensation d'être bloqué, il y a un conflit mental, on ne sait pas trop euh, où aller. Euh, donc, c'est une femme, euh, donc votre mère, euh, une compagne, vous-même... Euh, en tout cas, une femme voilà, qui, qui, qui, qui déborde d'amour et elle sait plus trop où donner de la tête, elle hésite, elle est perdue, elle hésite entre deux euh, situations, elle se sent bloquée et pourtant ça va pouvoir se débloquer grâce à la parole parce qu'à un moment donné, il va falloir peut-être dire la vérité ou tout simplement se dire hein, s'avouer soi-même la vérité. Donc il y a peut-être des vérités qui vont être dites la semaine prochaine, en tout cas une notion peut-être de communication. Le 5 d'épée, le 5 d'épée, il peut y avoir euh, de, des craintes, de la jalousie. Euh, L'idée ici, c'est, euh, même si on se sent accablé, c'est de rester quand même équilibré dans sa tête, de peser le pour, le contre, le vrai, le faux. Hein, c'est de réfléchir. Euh, là, pour le coup, on ne parle pas du tout de sentiments. À hein. part ici, cette reine de coupe qui, pour moi, symbolise vraiment une personne, pour le coup, euh, et pas tant des énergies. Pour moi, c'est vraiment une personne parce qu'on la retrouve là-bas et ici. Euh, y a, sinon, il n'y a pas de coupe, donc on ne parle pas des émotions, de l'amour, des sentiments, on parle beaucoup de, de cette idée de réflexion, donc il y a peut-être beaucoup de charge mentale là, et on nous invite peut-être à trier un peu toutes ces informations et toutes ces pensées. Euh, donc il y a cette idée de, de, de, voilà, de peser le pour et le contre, de rester équilibré, mais en tout cas on parle de changement, et ça ouf, parce que cette carte voilà, elle peut être un peu pesante, hein. on est aussi dans cette idée, bah, peut-être qu'il y en a tellement qu'on n'arrive plus hein, à peser le pour et le contre... Et on nous parle ici de changement, qu'en tout cas peut-être qu'il euh, y a du changement dans l'air. Euh, et c'est le pape peut-être qui va nous aider à faire ce changement, c'est-à-dire euh, cette forme d'éducation, des choses qui nous ont été transmises. Peut-être que justement, hein, par rapport à des choses qui ont été transmises, il y a des choses qui vont changer et ça va nous aider à peser le pour et le contre. Ou en tout cas, encore une fois, le pape, c'est les contrats d'âme, Donc peut-être qu'il y a des contrats d'âme qui vont se réaliser la semaine prochaine et c'est ce qui va provoquer ce changement. Et donc cette prise de parole, etc. Euh, voilà, il y a des choses qui vont changer. Euh, en lien avec donc, cette sagesse interne parce que peut-être que, euh, encore une fois, pour rester équilibré, eh peut-être que vous savez déjà, peut-être que c'est enfoui au fond de vous et qu'il est temps peut-être de se reconnecter justement à sa sagesse intérieure, à développer hein, euh, son estime de soi, euh, à communiquer, à être intègre, à réfléchir à ce qu'on dit. Hein. Il, y a, il y a aussi la notion de secret dans le pape, euh, donc d'éducation, de, de tradition, de transmission. Donc peut-être qu'il faut réfléchir voilà, à tout ce qu'on nous a transmis, à faire le tri un peu dans tout ça. Est-ce que ça c'est vraiment des choses que je veux garder euh, Est-ce que c'est vraiment mon âme qui me le dit Est-ce que ça vient vraiment du plus profond de moi Est-ce que j'ai vraiment envie de laisser ça sur terre, de laisser ça à mes enfants Toujours dans cette idée d'enfant, là j'ai vraiment la notion des enfants ici, est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre ça à mes enfants Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont bouger, qui vont changer mais toujours si je prends les énergies, on nous parle de, de quelque chose de concret, d'un nouveau départ et il y a beaucoup cette femme, je retrouve beaucoup cette femme donc, qui reprend un peu son pouvoir et qui est plus connectée, hein, qui, qui a allumé la lumière à l'intérieur. Donc euh, ça ne veut pas dire que ce sera très facile, euh, mais euh, disons qu'elle a le pouvoir pour le faire. Je ne sais pas du tout si c'est clair. Hein. J'ai je, je, vraiment l'impression que je raconte du charabia. Alors j'espère que ça fait écho à euh, ce que je vous dis. Euh, parce que c'est quand même le but. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour la semaine prochaine au niveau énergétique hein. Qu'est-ce qui se passe est, qu est libéré. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose au niveau énergétique Alors ça <rire> Ok. Si c'était la première, alors on nous parle de magnétisme donc voilà je vous parlais de, de reconnexion à soi, à son âme à qui on est, il y a peut-être des gens qui vont euh, du coup euh, aussi se rendre compte qu'elles bah, elles ont des, des capacités hein, des, des capacités déjà en elles et qu'elles ont besoin de les développer hein. on n'est pas tous amenés à les développer, c'est comme ça mais dans cette notion encore une fois de contrat dâme de sagesse et de qui on est véritablement à l'intérieur et qu'est-ce qu'on veut transmettre il y a peut-être une notion de magnétisme aussi ici pour certaines euh, et certains je ne sais pas s'il y a des hommes qui me regardent, hein. vous me direz si vous êtes un homme et que vous me regardez. Euh, et on nous parle quand même de changements concrets, hein. donc encore une fois on est dans quelque chose de la, de, dans la matière, hein. il y a l'as de patak tout à l'heure. Euh, et le chakra coronal, donc cette connexion, cette ouverture au divin, cette connexion spirituelle, l'ouverture à plus grand que soi. En fait à la possibilité qu'il y a peut-être des choses qui nous échappent encore et de ne pas être fermé, c'est pas parce qu'on n'a jamais vu ou machin qu'on n'y croit pas, euh, on a cette, voilà, cette ouverture d'esprit. Et il y a des changements concrets par rapport à ça. Donc peut-être qu'aussi au niveau mondial, il y a dans cette idée d'évoluer par rapport à ces idées, il y a peut-être des changements concrets qui se font au niveau de la spiritualité. On est peut-être de plus en plus ouvert à ce en quoi peut-être on ne croyait pas encore. Et il y a cette forme de sagesse profonde qui revient hein, en lien avec nos capacités vraiment illimitées, hein, notre, notre essence, hein, notre âme. Il y a peut-être des choses qui remontent à la surface et il y a des gens qui sont en train d'évoluer justement par rapport à ces idées préconçues euh, et qui sont en train de, de se reconnecter avec leur propre vérité et d'oser parler, d'oser dire peut-être qu'elles ont eu des expériences, etc. Il peut y avoir aussi cette notion-là. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais bon, c'est qu'il doit y avoir un intérêt. Euh, et en dos de deck, on nous parle toujours, et encore, je crois que la semaine dernière, c'était pareil, ou les semaines avant, karma familial. Hein, donc, quand je vous parlais ici de transmission, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants Qu'est-ce que nous a transmis comme façon d'être euh, Est-ce qu'il est temps de changer ça Ou en tout cas, vraiment de, de voir, ok, ça c'était vrai avant, mais je ne veux plus le garder on nous parle ici de karma familial, donc il y a peut-être encore des liens transgénérationnels qui traînent et qui parasitent un peu tout ça. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont bouger aussi pour ça. Et peut-être un message. Du coup, quel est le message de l'âme pour la semaine prochaine message pour la semaine. Quel est le conseil pour ce tirage. Alors, la carte qui est tombée, hop, je vous la mets à l'endroit, c'est « persévérer ». Euh, « Vous avez peut-être envie de baisser les bras, vous vous sentez accablé, désemparé, vous ne savez pas si vous avez la force de continuer, mais sachez que le but est proche pardon, et que vous pourrez bientôt célébrer votre persévérance. » Ok, bah super, bah il serait temps, j'ai envie de vous dire. Euh, bon, ça c'est un message de moi par rapport à moi-même. Et en dos de deck, on a « prendre du recul ». Allez, bim, j'ai vraiment l'impression que ces cartes sont pour moi. Hein. Euh, on vous dit de, voilà, de prendre du recul tout simplement pour apprécier la situation que vous vivez dans son ensemble. Ça fait quelques jours que je reprends la métaphore de la pièce de théâtre avec mes clientes, dans cette idée de parfois il faut se mettre dans le public pour voir en fait toutes les interactions des personnes qui jouent cette pièce de théâtre, donc qui jouent en fait votre vie. Euh, parfois on ne comprend pas certaines situations et on va les comprendre qu'en prenant du recul et en, en voyant que... bah chaque personne a un rôle en fait à jouer et, et des actions à faire. Euh, ben voilà, Peut-être qu'il y a des parties du puzzle qui manquent à votre champ de vision. Oui, ça c'est certain. Mais quand on est en plein dedans, c'est parfois difficile de prendre du recul. Et donc, dans ces moments-là, je vous encourage à utiliser des outils pour vous aider à surfer sur les émotions. Quand c'est vraiment pas évident, pas simple, euh, les fleurs de Bac sont d'une très grande utilité. Voilà. Euh j'ai pas envie de tirer euh, le, la mission parce que j'ai fait d'autres trucs et puis je pense que c'est assez clair, hein. on nous dit de persévérer, de prendre du recul, euh, qu'il y a des choses qui bougent, ça passe par... Euh, voilà, il y, y, y a des choses dans la matière qui sont en train de se mettre mais il peut y avoir encore des doutes on nous invite encore à évoluer mais on sent qu'il y a déjà une évolution, on nous parle des femmes encore une fois, hein. euh, et on nous invite à prendre la parole, donc il est peut-être temps ouais, de, de, de, de prendre la parole tout simplement euh, pour être dans, dans quelque chose de, de concret, un, un nouveau départ mais c'est déjà là en fait... Euh, ce qui me vient là surtout, c'est que c'est déjà là. Donc, euh, laissez, regardez juste, euh, juste regardez ce qui se passe, persévérez, prenez du recul dans le sens de regarder ce qui se passe, comme si c'était une pièce de théâtre parce que les choses de toute façon sont en train de changer et d'évoluer et c'est presque on n'a rien à faire en fait parce que c'est comme ça. Voilà, j'espère que ce sera clair. En tout cas, tout ce que je vous ai dit, que ça vous aura surtout parlé par rapport à votre situation personnelle. Euh, merci d'avance pour vos commentaires et vos partages et vos likes euh, qui me sont d'une grande aide et d'un grand soutien. Euh, merci pour les personnes qui, je sais, me regardent toutes les semaines. Euh, voilà, ça me fait très plaisir quand vous me le dites. Euh, et puis, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très, très belle semaine et à très bientôt. Merci beaucoup.